Bienvenue à toutes et à tous pour cette seconde édition du show Skyland. Le jury va apprécier des prestations, pas de stress, puisque le direct ce sont des aléas. Et le codage, eh c'est aussi savoir s'adapter en fonction de ce qui se présente. Vous voyez bien le sens du parcours. Le rond-point est là, donc nous, on place notre timio. Il doit y avoir une marque hein, pour le départ. On essaye de bien aligner le timio hein, au départ pour éviter le moindre problème. Vous avez vu où est l'ordinateur Alors l'ordinateur, c'est qui C'est toi ou moi qui porte C'est Je porte. Oui, je porte. Comment tu vas faire pour faire le. Tu portes quoi Il n'y wow. a rien à porter, l'ordi, il est posé ici. Alexis, viens avec nous pour mettre les lunettes sur le petit lieu. Hein Vous Nous accueillons maintenant sur la scène l'équipe suivante qui s'appelle. Oh, oh, attention, les intellos. Ouais. Et mains, nous allons, si vous le voulez bien, visionner votre tisane. Des points qui sont attribués en fonction du nom d'équipe, le teaser qui est envoyé, si l'équipe est mixte ou pas, s'ils si ont envoyé leur vidéo de secours. Et puis, en fonction du parcours choisi, soit un parcours imposé, soit un parcours artistique, et pas bah, nous avons des notes à établir. Le tour pas, bon. ah, est pas bon. Qui va se positionner sur le parcours là où ça n'allait pas 70. Voilà, là. Là, il faut qu'il tourne plus. On Parce qu'il a été par là. Donc il faut qu'il tourne plus. D'accord C'est moi Oui. vas-y Alors en fait, il n'a pas assez tourné, donc il a foncé dans un obstacle. Donc ils ont augmenté euh, l'angle par lequel il devait tourner. Voilà. C'était bien, bien, au début, on avait tous le euh, travail. Et euh, au final, bah moi, j'ai trouvé que c'était bien, parce que de passer à, à ça, de là-bas, là, c'est quand plus grosse, Elle aurait été plus grosse, elle aurait été une beaucoup une plus, plus grosse, là, oui, on aurait tous oui, on aurait oui. gagné. Mais on est tous unis, pour un seul but. Oh, on est tous ouais. unis. C'est participer. L'essentiel, c'est d'avoir participé. Bon, c'est vrai qu'il y a toute l'ambiance, on est sur la scène, il y a les spectateurs, les applaudissements. Il y a du stress aussi, mais je pense que c'est du bon stress. Ils se rendent compte qu'en fait, chacun a un rôle et chacun peut apporter quelque chose. On n'est pas seul à faire parce que c'est trop compliqué. Et du coup, on a besoin des autres et on respecte leur travail. Et ça, c'est important aussi.